Bonjour, je fais cette essai pour Lilou. Lilou, Iris, qui aimerait recevoir des nouvelles de son mari Jean-Pierre. C'était son mari. Merci. Voilà. Lilou aimerait savoir si monsieur a un message pour elle. Si elle pouvait lui donner un indice. Euh, Qu'est-ce qu'il a trouvé dans le puits qu'il lui a offert. Voilà. Et s'il va bien, bien sûr, c'est le principal, elle vous embrasse bien fort. Merci, monsieur, si vous êtes là. Donc, ma question, c'est savoir, euh, si vous vous souvenez de votre départ, vous aviez trouvé un objet que vous lui avez, vous lui avez offert au puits. Vous pouvez vous dire qu'est-ce que c'était Je vous remercie, monsieur. Et si ça va Et si vous avez un message and so are this and so are and so are The first is ご視聴ありがとうございました。<音声><音声><音声><音声> The first of the pains of the world, the second of the In the face of the country, in the face of the country, in the face of the country. And <Nirvana> the <monitoring>